Ce cursus de formation Leadership Inspirant, qu'est-ce que c'est un bouleversement complet, total et profond Un cheminement pas à pas, des montagnes russes, un questionnement intense, un recul énorme. Un enrichissement quotidien. Aujourd'hui, un apaisement. Beaucoup de ressources. Une prise de conscience. Des croyances modifiées. Des valeurs renforcées. Voilà ce que ce cursus m'a permis de faire. Un vrai voyage, un rêve, un enrichissement personnel, un ancrage profond, une vraie révélation. Donc, allez-y, c'est vraiment top